je vais il faut un cardinal. Non, non, c'est simple, c'est tout. Après, si tu veux derrière. L'autre, a encore.

Moi, je suis en train de faire un

Je ne sais pas parti, C'est compliqué

On a laisse passer pour normal. Et on euh, fait, il y a des là, là il y a des trucs,

il y a des trucs bizarres, c'est que le médecin a fait C'est le temps.

Et... Bon un médecin, un médecin. Mesdames et Messieurs, chers élus, euh, je vous remercie de votre présence aujourd'hui pour ce conseil municipal, dont l'ordre du jour que vous avez reçu est très simple, hein, puisqu'il s'agit uniquement de désigner les neuf suppléants pour les élections sénatoriales qui se tiendront au mois de septembre. Donc je vais tout de suite commencer par l'appel, donc Christophe Fonck, là, Marianas, là,

Hassan Salou, Présent. il est là, Catherine Lanza, Présent. elle est là, René Armando, Présent. Elle est là. Christelle Bertagna, Présent. Dominique Bruzizi, Claudie Jimenez, Présent. Georges Vazia, Présent. Présent. Christelle Rioton, Marion Musso, Présent. Eric Chalvin, Présent. Virginie Vasser, Présent. Patrick Lewamba, Blandine Bain, Présent. Laurent Thierry,

alors Laure Sebar, Jean-Frédéric Raza-Fiarizon, Alexandra Cornardo, Philippe Septier, Stéphanie Aublin, Jean-Claude Ponce, Corinne Selamaro, Michel Manago, Karine Bonuccelli, André Capadona, Eric Avril est excusé, Marinette Langlais.

Marc Polycarpe, Emmanuel Cantoni, Laurent Chartier, Émilie Leduc, Virginie Correa Varela et Lionel Tivoli. Ceux qui ont des pouvoirs sont priés de les remettre. J'en ai un qui m'a été remis pour M. Avril. Est-ce qu'il y en a d'autres

Je vous rappelle qu'un seul pouvoir est admis pour cette séance. Nous allons tout de suite procéder à la désignation de la secrétaire de séance. donc Madame Correa Varela, qui vote pour Qui vote contre Qui s'abstient Au regard de notre ordre du jour, la désignation des électeurs sénatoriaux. Je constate que les conditions de quorum qui sont posées à l'article 10 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020

Applicable au Conseil de ce jour, conformément à la circulaire du ministère de l'Intérieur, et rempli, à savoir le tiers des membres en exercice qui composent le Conseil sont présents ou représentés. Je vous indique que le bureau est constitué conformément à l'article R133 du Code électoral. Ce bureau est présidé par le maire il est composé de quatre assesseurs. Les deux plus âgés, Monsieur Jean-Claude Ponce, comme de coutume, Monsieur Georges Vazia,

et les deux plus jeunes, M. Tivoli et Madame Cornardo Chauvas. Qui vote pour Qui vote contre Qui s'abstient Unanimité. Conformément aux termes de l'article 10 de l'ordonnance 2020-562 du 13 mai 2020, je vous rappelle qu'il a été décidé pour assurer la tenue de cette réunion dans des conditions qui sont conformes aux règles sanitaires

que cette réunion se déroule à huis clos, le public n'est pas autorisé à y assister. La séance est filmée, hein, de sorte que nul ne puisse en ignorer, et je l'ai dit la, semaine, la dernière fois, mais il, toutes les séances du Conseil municipal seront filmées, j'espère que très bientôt elles se tiendront avec le public. Donc Le caractère public de cette réunion, naturellement, est satisfait, hein, puisque tous les débats sont accessibles, comme je viens de le dire, de façon électronique.

Donc je vous invite sans plus attendre à procéder à l'élection des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs du mois de septembre. En application des articles L289 et R133 du code électoral, les délégués ou les délégués supplémentaires et leurs suppléants sont élus sur la même liste, sans débat, à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Les membres du conseil municipal qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent être ni élus, ni membres du collège électoral sénatorial, ni participer à l'élection des délégués et des suppléants. Pour les communes de plus de 9000 habitants, ces conseillers sont remplacés par les candidats français venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés. C'est l'article L286-2 du code électoral.

Les membres du Conseil municipal qui sont également députés, sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux, conseillers métropolitains de Lyon, conseillers à l'Assemblée de Corse ou de Guyane ou membres de l'Assemblée de Polynésie française peuvent participer à l'élection des délégués et suppléants, mais ils ne peuvent être élus délégués ou suppléants, article 282 287 et L445 du Code électoral. Les militaires en position d'activité, membres du Conseil municipal,

peuvent participer à l'élection des délégués et suppléants, mais ils ne peuvent être élus, délégués ou suppléants. Les délégués sont élus parmi les membres du conseil municipal, et les suppléants sont élus soit parmi les membres du conseil municipal, soit parmi les électeurs de la commune. Les délégués supplémentaires sont élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune, les uns et les autres, de nationalité française.

Conformément aux articles L. 284 à L. 286 du Code électoral, le Conseil municipal dispose de 35 délégués de droit et doit élire 9 suppléants. Ainsi et conformément à l'arrêté préfectoral en date du 1er juillet 2020, ce scrutin concernera l'élection de 9 suppléants pour notre ville, les 35 titulaires étant désignés par les urnes puisque c'est la représentation que nous avons.

L'élection des suppléants se fait à partir de la même liste, composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, parmi les électeurs de la commune, au scrutin proportionnel à la plus forte ou moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, selon le quotient électoral déterminé par le bureau électoral. Nombre de suffrages valablement exprimés, divisé par nombre de mandats, c'est-à-dire le nombre de suppléants

pour rappel et conformément au texte et à la circulaire du ministère de l'Intérieur, chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers, municipaux ou conseils municipal est invité à présenter une liste. Cette liste comprend 9 suppléants au maximum pris parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale de notre commune. Ces suppléants doivent être de nationalité française et ne pas être privés de leurs droits civiques ou politiques par une décision devenue exécutoire.

Cette liste de neuf noms peut être incomplète. Cette liste doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Elle doit être déposée auprès du maire, aux dates et heures fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil municipal est appelé à élire les délégués et les suppléants. Cette liste doit indiquer, petit 1, le titre de la liste présentée, petit 2, les noms, prénoms, sexe, domicile, date et lieu de naissance, ainsi que l'ordre de présentation des candidats.

Je vous remercie de me déposer ces listes. À ce jour, il m'a été communiqué deux listes. Une liste du groupe majoritaire et une liste du groupe liste force expérience pour notre ville. C'est bien cela, il n'y a pas de liste du, des deux autres groupes d'opposition Non Je vous remercie. Donc, avant l'ouverture de ce scrutin, je constate donc que deux listes de candidats ont été déposées.

Un exemplaire de chaque liste de candidats sera joint au procès-verbal en annexe 2. Je vous rappelle qu'au regard des règles de scrutin et du nombre d'habitants de notre ville, qui est rappelé par l'arrêté préfectoral, les conseillers municipaux sont délégués de droit. Monsieur Tivoli est détenteur d'un mandat de conseiller, ne peut à ce titre être désigné de droit par le conseil municipal dans lequel il siège, puisque, comme vous le savez, il est déjà conseiller régional.

Il a désigné son remplaçant, à savoir M. Cyril au et donc la notification en a été faite à M. le Préfet. M. Tivoli ne sera remplacé que lors des élections sénatoriales et il participe évidemment au scrutin de ce jour. Tous les conseillers municipaux étant de nationalité française, il n'y a pas lieu à faire d'autres remplaçants. Je vais vous lire les listes de candidats.

Première liste, liste Kevin Luciano, rassemblement pour l'avenir de valoris golf jouan Donc liste des candidats suppléants. Monsieur Kevin Sébastien, Mme Charline Hôtelier, Monsieur Jean-Jacques Ribbe, Mme Marie-Joëlle Petit, Monsieur Jean-Luc Désiré, Mme René Seguin, M. Philippe Parodi, Madame Covilly-Evelyne et M. Passy-Denis. Liste force expérience pour Valoris

Madame Alonso épouse Isébris Sandrine, Monsieur Daniel Didier Jean-Pierre, Madame Betty Dani, Monsieur Bonjoani Christian, Madame Gérassie Corinne, Monsieur Guglielmi Pierre, Madame Coesnon, épouse dessus Elisabeth, Monsieur Pronesti Dominique, Monsieur Vite Madame Vitetta Dominique.

le scrutin est ouvert à l'heure fixée à savoir 8h43 ce horaire sera mentionné au procès verbal des opérations électorales nous allons donc sans plus attendre procéder à la désignation des électeurs sénatoriaux en vue des élections de renouvellement des sénateurs du 27 septembre 2020 je vous rappelle que le vote se fait à scrutin secret sans débat préalable vous trouverez

sur vos pupitres, des enveloppes et des bulletins vierges sur lesquels je vous remercie de reprendre le nom de la liste de votre choix et avec les, la liste des noms dans l'ordre strictement identique à celui proposé, sans modification ou rature susceptible de rendre votre bulletin nul. Vous aurez la copie des listes distribuées.

Ah. Alors l'administration nous dit qu'on va finalement distribuer des copies de listes, ce qui sera beaucoup plus aisé. Donc vous n'aurez que la liste de votre choix à mettre dans l'envoi.

posé comme ça c'est parfait merci

Oui, oui.

Alors, je vous rappelle qu'après le vote du dernier bulletin, il sera immédiatement procédé au dépouillement. Donc, je m'appelle moi-même, hein, Luciano Kevin. Je suis là. Il faudrait que les assesseurs soient là, non Alors, s'il vous plaît, les assesseurs

ça sape qu'on peut démarcher. Ah, Il faut quatre accessoires. Quatre assesseurs, s'il vous plaît. Monsieur Ponce. Madame Et Madame Cornardot. Les deux plus anciens. Madame Cornardot. Vous allez bon Vous y allez

à voter. Christophe Fonck.

sans salou

René Armando.

Jiménez Georges Vazia bon. oui. Christelle Rioton.

de la liste. Hein. Non, c'est pas l'ordre. Eric hein. Chalvin, je suis ma liste qui ne correspond pas à l'ordre du tableau. Ah bon, très bon. Eric Chalvin.

Blandine Bandis. Oui, oui, London. Philippe septier.

Owen Selamaro. Patrick Lewomba Laurent Thierry.

Azaf Yarison, Jean-Frédéric. Anne-Laure Sébar. Stéphanie Aublin.

Genevieve Asserre Marion Mussot mais elle pas tombée dans Alexandra Coronado Chevass

André Capadona Michel Manago.

Marinette Langlais. Marc Polycarpe. Eric Avril.

À M. Manago, Karine Bonuccielli. Laurent Chartier, pouvoir à Madame Ferreira Barbosa.

Emmanuel Cantoni Le Duc. Emily le Duc ah. Pouvoir à Madame Cantoni.

Virginie Correa Varela Merci. Et Monsieur Lionel Tivoli.

Il a été procédé au vote par le dernier conseiller. J'ai constaté que chacun n'était porteur que d'une seule enveloppe et que le conseiller municipal a déposé lui-même l'enveloppe dans l'urne. Le nombre des conseillers municipaux qui n'ont pas souhaité prendre part au vote à l'appel de leur nom a été enregistré. Il est de zéro et je déclare donc le scrutin clos. Les membres du bureau électoral vont donc immédiatement procéder au dépouillement des bulletins de vote de la façon suivante.

Le premier ouvre les enveloppes, le second cite le nom inscrit sur chaque bulletin à haute et intelligible voix et les deux autres notent et comptabilisent. Pour rappel et conformément aux préconisations du Conseil scientifique, la manipulation des bulletins lors du dépouillement et du comptage des votes sera réalisée par une seule personne, le comptage pouvant être validé par tout autre assesseur sans qu'il n'ait à toucher les bulletins.

Les bulletins ou enveloppes déclarées nulles par le bureau, les bulletins blancs ou les enveloppes qui les contiennent seront sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins ou ces enveloppes annexées avec leurs bulletins sont placés dans une enveloppe, close jointe au présent procès-verbal, portant l'indication du scrutin concerné. Des comptes, donc nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote

Zéro. Nombre de votants, 35. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, nous le verrons après le décompte. Donc sans plus attendre, je demande aux assesseurs de procéder au dépouillement.

d'avoir le nom de l'enveloppe s'il vous plaît ouais

Parfait.

en fonction de ce que l'on entend. C'est justement que vous pouvez être mm -hmm. Et c'est là que vous arrêtez, nous sommes connus pour toute l'administration les et les Je ne pas les résultats.

Kevin Luciano Liste notre vie. Liste notre vie. Blanc.

Kevin Luciano. Dernier bulletin, liste Kevin Luciano. 2, 3, 4, 5, 6, 6 et 14 expériences.

Alors, je vous rappelle que le nombre de conseillers présents, ayant présents ou représentés ayant participé au vote est de 35. Le nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau est de 0. Le nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau est de 5. 5. Il y a donc 30 suffrages exprimés.

Je vous rappelle que dans les communes de 9 000 à 30 799 habitants, il n'est procédé qu'à l'élection des sièges, à l'attribution des sièges de, de suppléants. Je vous rappelle également que les mandats sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle, que le bureau détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la commune par le nombre de délégués ou de délégués supplémentaires à élire. Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués ou de délégués supplémentaires

que le nombre des suffrages de la liste contient deux fois le quotient électoral. Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne et il va falloir faire une petite interruption le temps que l'administration calcule le quotient électoral en fonction du nombre de bulletins qui ont été exprimés.

8 et D'accord. Pour, pour, pour, pour voilà. Alors, le calcul vient d'être réalisé par l'administration. Ce quotient électoral est de 3,33.

Donc les sièges sont conférés successivement à celles des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus 1, donne le plus fort résultat. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrage, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Au regard du quotient électoral et du nombre de suffrages, première liste, liste Kevin Luciano, 24 suffrages, le nombre de suppléants est de 8. Seconde liste, la liste B, force expérience pour notre ville. Le nombre de suffrages est de 6, un seul suppléant. Sont élus sur la première liste, M. Kevin Sébastien.

Madame Charline Hôtelier, Monsieur Jean-Jacques Ribbe, Madame Marie-Joëlle Petit, Monsieur Jean-Luc Désiré, Madame Renée Seguin, M. Philippe Parodi, Madame Covilly Eveline. Sur la seconde liste, liste force expérience pour notre ville, Madame Alonso Sandrine. Donc je vous rappelle enfin que les délégués de droit présents, c'est-à-dire tous les conseillers municipaux,

doivent faire connaître au bureau électoral, avant que la séance ne soit levée, la liste sur laquelle seront désignés les suppléants qui, en cas d'empêchement, les remplaceront. Je vous remercie d'en faire état en vous rapprochant du bureau électoral à l'appel de votre nom et de signer l'annexe au procès verbal. Appel des conseillers.

Monsieur Luciano, la propre liste. Monsieur Fonck, la liste rassemblement. Liste au rassemblement. Madame Anas, liste au rassemblement. Il faut le dire. Ah, madame Anas, liste au rassemblement. Non, non. Pas que tu dois dire quelle liste. Ah, excusez-moi. <rire> Kevin Luciano. Monsieur Salou. Kevin Luciano. Madame Lanza. Kevin Luciano. Monsieur Armando. Kevin Luciano. Madame Bertagna.

Monsieur Bruzizi, Madame Jiménez, Merci. Monsieur Vazia, Merci. Madame Rioton, Madame Musso, Merci. Monsieur Chalvin, Merci. Madame Vasser, Merci. Monsieur Le Wangba, Madame Bain, Merci. Monsieur Thierry, Merci. Madame Sebar, Monsieur Razafiarison, Madame Cornardo.

Monsieur Septier Madame Aublin, Monsieur Ponce Madame Célamaro Monsieur Manago Madame Donizelli Madame Capadona C'est la liste Madame Monsieur Avril

Madame Langlais, Monsieur Policarpe, Madame Cantoni, bien. Monsieur Chartier, Madame Leduc, Madame Correa Varela et Monsieur Tivoli, très bien.

Donc le remplaçant de M. Tivoli doit faire connaître selon les mêmes modalités la liste sur laquelle sera désigné son suppléant. Les conseillers municipaux présents ont fait connaître la liste. Je vous êtes exprimé, donc je pense en son nom, puisqu'il n'est pas présent. Et, bah, il doit si le faire connaître Si sa décision est différente, il faut qu'il le fasse connaître, puisque soit qu'il n'est pas présent, donc.

Donc le, les conseillers municipaux présents ont fait connaître la liste sur laquelle seront désignés, en cas d'empêchement, avérés leurs suppléants pour participer à l'élection des sénateurs. Ce choix est retracé sur la feuille jointe au procès-verbal. Je remercie les assesseurs et les secrétaires de ne pas quitter la séance avoir, avant d'avoir signé les trois exemplaires des procès-verbaux et divers documents. Nous en avons fini avec notre ordre du jour. mais

si l'opposition souhaite prendre la parole, elle est bienvenue à le faire. Y a-t-il des, des observations ou des choses que l'opposition souhaite dire Non Très bien. Donc je lève la séance du Conseil municipal et vous remercie. Je vous rappelle que le prochain Conseil municipal aura lieu le 20 juillet.

Il faut que tout le monde signe le procès-verbal. Hein. Oui, oui. La feuille de déclaration de liste doit être signée. À euh, quelle heure, L'horaire a été fixé. 19h.

juillet 19 ans.